Ok, c'est reparti. Donc maintenant qu'on a compris les trois déclencheurs de notre système d'alerte interne. Alors, je vous rappelle, il s'agit d'un animal. On a vu la perte d'emploi, le deuil, etc. On pourrait retranscrire tout ça avec l'exemple d'un chien. Un chien qui voit pas ses congénères. Un chien malade. Il est vulnérable. Hein. Ici, on a son corps. Ici, on a sa meute. Et puis ici, c'est sa mémoire trop pratique. C'est euh, oui, les, ses croyances, on va dire. Un chien qui n'a jamais surmonté euh, la nage dans son logiciel interne, il ne sait pas nager. Point barre. Dans cette situation, il se retrouve, il frise, il va, il va geler. Donc, c'est des choses très basiques. Dans la vie euh, de tout à chacun, évidemment, il arrive des choses. Pour ce qui me concerne, euh, je dois vous dire qu'on peut enlever la psychiatrisation et encore, c'était dans l'air, hein, quand vous avez vos parents toxiques qui vous disent « écoute, euh, je pense que t'as toujours eu un problème, tu devrais consulter... » Ah, c'est dans l'air, hein, vous connaissez tout ça, donc ça c'est pas loin. Marginalisation, pff, si ce n'est mon côté intello, euh, on verra plus tard euh, pour les, les profils atypiques, oui, oui, mais bon, ça va, ça c'est pas trop... Trahison, déception, je vous en passe. Entourage toxique également, les ruptures, tout ça. Hein. Je vous pouvais enlever le deuil pour ce qui me concerne, par exemple. Euh, la maladie, c'était subtil, on le verra au cours de mon parcours. Les pertes d'emploi, ça s'est bien, bien enquisté depuis des années. La pauvreté également. Les catastrophes, je suis passé à côté. Cambriolage, ça a été léger. Accident, oui, c'est arrivé. Et les agressions également. Pour le reste, on en reparle. Je pense que euh, le cœur, c'est ici, hein, pour moi. Ici, vulnérabilité narcissique, vulnérabilité sociale. Et, mais ça m'est arrivé... Euh, oui, non, c'est vrai que ça m'est arrivé de... La casse SDF, euh, elle est pas loin, ici. Hein. Là, là, ça devient grave. Hein. Je vous rappelle, le cercle intérieur, ici, on est en mode survie. Je ne peux compter que sur moi. Ça, c'est le message d'alerte. Un animal qui a ça dans le crâne, il est prêt à tout. Et c'est là que les hypersensibilités vont arriver. Je peux vous dire que son ouïe, son odorat, sa vue, son toucher vont se décupler pendant un instant. L'instant qui doit suffire. Donc c'est un système qui est naturel et qui est bien utile. La question c'est s'il est activé trop souvent ce système-là. C'est là qu'on va voir tous les renforcements qui vont, d'autant plus quand ils sont conscientisés, euh, s'activer. Et là, vous allez voir que ça, ça, ça serait pire que ça. Hein. Il va y avoir une toile d'araignée incroyable, après. lorsque vous développez votre hypersensibilité et que vous la conscientisez que ça devient un combat de tous les jours. Le cas extrême de l'EHS-MCS, il est SDF, donc il est là, et il doit fuir tout le monde. Donc euh, les magasins, c'est fini, les réunions, c'est fini, toute la vie sociable est finie. Euh, le pire de tout, ce serait d'avoir un entourage euh, toxique en plus. Là, là, là, vous avez les cas extrêmes d'hypersensibles. Donc je reprends. Tous les traumatismes que vous avez vécu, votre cerveau animal a enregistré toutes les informations, d'autant plus qu'il était dans ce mode survie. Donc il a tout. Il a l'endroit exact. Il a tous les sons tous les mots qui ont été prononcés, la voix de vos interlocuteurs, toutes les formes, les silhouettes, les textures, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux, est-ce qu'il y a eu des aboiements dans le fond, est-ce qu'il y a eu des portes qui ont claqué, etc. Est-ce qu'il y a eu un feu, est-ce qu'il y a eu une inondation, bref, vous imaginez tout, tous les paramètres que votre cerveau a enregistrés, et il les a tous enregistrés. Donc les odeurs, les sensations, les émotions qui ont été associées avant, pendant et après le traumatisme, comment vous avez géré ça Comment ça vous est arrivé Comment vous avez vécu la chose Comment vous avez digéré la chose Les pensées négatives qui vont, qui sont associées. Et j'ai mis, bien entendu, donc toutes ces expositions aux pollutions qui étaient dans l'air. Les ondes, elles étaient là, peut-être dans cet appartement. Vous vous disputiez avec votre frère ou que sais-je, et il y avait les wifi plein pot. Il y avait toutes ces choses-là. Et ça, votre cerveau, il ne pouvait que les enregistrer. Parce que pour lui, il doit agir plus vite que votre esprit. Donc il doit avoir toutes les données. Et c'est lui qui va faire le tri. Et on va voir que notre problème, c'est que notre cerveau n'a pas bien fait le tri, ou a surinterprété, ou surinterprète les stimuli qui nous entourent, et qui vont nous faire, à nouveau, revivre, puisque c'est des allers-retours, les situations précédentes. Donc j'ai mis ici le lien entre les pollutions, un S ça peut être n'importe quoi vous, vous déclinez selon vos hypersensibilités et là apparemment ça vient activer ce système donc pour peu qu'il y a une faible émission vous êtes à 3 km d'une antenne mais vous avez encore euh, des restes votre cerveau est figé dans ce mode-là les ondes égale danger mortel et ça va faire une boucle de retour on verra plus tard ça va jouer sur votre esprit et sur vos émotions, on verra comment ça marche tout à l'heure.